On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Mon invité Jean-Guy Gariepi. Alors, continue, Jean-Guy, avec ton histoire et tu peux nous parler de la ferme qu'il là avec ta mère a été en automobile, en, en skidou? Oui, c'est arrivé parce qu'il y a un camp de, de bûcheron. Il y avait un camp de bûcheron pas loin de chez nous, ici, peut-être à 1000 dans le bois. Et puis, il y avait une madame qui travaillait là pour faire la cuisine. Elle était enceinte. Elle était avec son mari. Et puis, euh, à un moment donné, euh, elle, a, elle a commencé à, à se préparer pour accoucher. le docteur elle était monté, C'est en hiver à ce moment-là. Il était monté avec un snowmobile. Ça, ça, dans le temps de, des snowmobiles, ce qu'on appelait, là, il y avait des y en arrière, des skis en avant. Là. Et puis, il avait demandé à ma mère s'il voulait lui donner un coup de main. Fait que euh, ma mère, a dit OK. Fait qu'elle a monté avec lui avec le snowmobile. Le docteur, il l'a accouché, puis elle a resté là un, deux jours, je crois, là, pour euh, avoir soin de la madame qui avait eu son bébé. Puis, finalement, là, tout, tout, tout, tout s'est bien passé. Et puis, euh, disons que les autres, ils ont parti d'ici après ça. On n'a jamais su qu est ce qui était devenu qu de autres. Mais quand ils ont parti, tout était correct. Il y avait des, euh, des anecdotes, tu me parlais que ton grand-père faisait des choses. C'est quoi qu'il faisait exactement Oh ben disons que c'est euh, mon grand-père, il faisait beaucoup de, de, de, de, de, de, des manches de hache, il faisait des manches de hache, il faisait des, des manches pour les, les, les masses. Il faisait des il faisait des, des choses fancy aussi là, mettons, comme des, faire des, des des croix dans une bouteille puis des, des affaires de même. Et puis, des slays. parce que dans ce temps-là, le monde, l'hiver, il y avait vraiment des pour sortir le bois de, de, de la forêt. Et puis, lui, lui il, il, il faisait ça. Là. Il, il allait chercher son bois dans, dans, dans, dans, dans la montagne. Et puis, euh, il faisait des slays, là, comme pour des chevaux simples ou des chevaux, des chevaux doubles. Et puis, euh, il vendait ça. Euh, ça, c'est après qu'il avait, qu avait fini sa job de sur le chemin de fer. Là. Il y avait, il avait lâché ce, ce job-là. Il était rendu quand même un petit peu plus vieux. Et puis, c'est ça qu'il faisait. Il y avait une petite boutique. Euh, je me rappelle d'avoir vu la boutique. Puis, il y avait tous des clous là-dedans. Puis, c'était toutes euh, des, euh, des manches de haches, des manches de marteau hein, qui étaient attachées là-dedans. Tout euh, attaché à près de, avec des petits, des petits clous. Puis, quand quelqu'un en avait besoin, bien, il venait l'acheter. Je pense justement. Donc, il, vendait, il devait vendre ça à peu près une pièce ou quelque chose de même, pas bien, bien plus que ça. Là. Puis nous autres, quand on était jeunes, il, il affilait des haches, puis des fossiles, puis des faux. Puis les haches, il affilait ça avec une meule qu'il mettait de l'eau dans, dans, là-dedans. Là, il, là. il nous faisait tourner ça, là. lui il affilait les haches, puis il, il nous faisait tourner après ça, là, tourner après cette patente-là pour.. Euh, assez vite pour qu'il puisse affiler ses haches. Là. Fait que, lui, lui, lui, mon grand-père, du, du, du pré, il, il est décédé à 82 ans. Il avait 82 ans, il était encore solide, mais euh, il était pris à un d'une maladie, puis de, il n'a pas, pas réussi à passer au travail. Ma grand-mère, elle, elle, était morte avant. Elle était morte à 75 ans. Celle qui, a, qui a enseignait à l'Atlas. Et puis euh, cette maison-là, après ça, ben, la maison, euh, la vieille maison qu'on avait disons, en beau qui n'était pas vieille, c'était celle qu'on de mon grand-père. On, euh, on avait pris la maison de mon grand-père, puis on, a, on était resté là. Mon père il, a, il avait fait des, des, des changements là-dedans, là, là. et puis l'autre, hein, la vieille que mon grand, que mon père avait construit, il, mon père, il l'a donné à mon, mon voisin, qui a été, il l'a démanché, puis avec ce bois-là, il s'est bâti une maison. Fait que Finalement, il n'y a, a, a rien qui a, été perdu dans, qui a été perdu dans ça. Lui, mon voisin, c'était un des, des grands, grands grands amis. Sa famille-là était à côté de nous autres. Lui, il fait des totems, il okay. des totems, puis, okay. euh, disons que... Moi, moi, je sculpte, je sculpte, des, des, des, des, cannes, je fais des cannes, je fais des cannes, je fais des bagues, je fais des, des, des, des Dreamcatchers, ça fait longtemps là, qu on, qu on, que je fais ça. J'en ai, ai des, même des, des cannes pour des. des, des, des, euh, des métisses de la Nation métisse Québec. Okay. Et, qui, qui, qui attend qu'ils qui chez nous et on est cherché. <rire> <rire> tu parlais, on, on parlait tout à l'heure des.. Um... Des connexions autochtones. Euh, c'est quoi les connexions autochtones chez vous? Chez nous? Non, chez toi, là, ta, ta famille, des, ben, des connexions autochtones. Ben, on, a, on a des familles, des, des, des, les familles on a des familles pétiers. On a, on, on a, on a les, les, même des Riel, là. On a des Riel, mais c'est sur le côté des femmes, là. des sœurs de, de Louis Riel. Lui, lui, il y a, de... a eu deux enfants qui sont décédés jeunes, mais ses, ses soeurs et ses frères, ils ont eu des enfants qui sont restés, sont, sont restés vivants. Et puis, euh, disons qu'on avait des... des, des, des, des... Si, si je regarde dans ma généalogie, il, il y en a, On a les baptêmes, puis les mariages, puis les, les sépultures. Puis... Il y en avait qui étaient, qui étaient partis d'ici, qui sont montés à Turtle Island. Dans, dans dans l'ouest. Et puis, euh, c est, c est, c est, il y en a qui sont mariés là. Il y en a, y en a trois qui sont partis d'ici, qui sont mariés là. Ils étaient déjà... Nous autres, c'est sur, sur le côté de Micmac, c'est beaucoup de, de l'Acadie. Euh, euh, il y en a que même que c'était des femmes qui, étaient, qui ont marié des Indiens là-bas aussi. Là. Pas, pas beaucoup, là. Mais si on regarde dans la généalogie, on retrouve ça. Euh, parce que ça a été fait euh, quand même Assez, assez rigoureusement là, pour, euh, disons que les, les doutes, on, on, on les mettait pas rien. Là, tu sais. Et puis, euh, si, si, si, si on regarde mon grand-père, mon grand-père guerrier lui, on allait le voir le dimanche, de temps en temps, il, il restait à, à Saint-Julienne. Il restait dans une petite, petite maison, une petite cabane sur le bord de la rivière, là, et il était seul. Et puis, euh, lui, faisait des, des, des réparations de maison. Il était menuisier, là. Était de, de, de son métier. Il faisait des, des réparations de maison. Et puis, il, il était... On n'a jamais vu... Il, il s'est marié trois fois. Ça, on, on le sait, là, parce qu'il s'était marié trois fois, mais on n'a jamais connu ses femmes. Nous autres, <rire> toutes mortes. Est-ce qu'il y, est qu y avait des... Euh... Euh, des choses familiales qui sont, euh, qui sont euh, très importantes euh, dans la vie là, chez vous, là, que, que, que, que le monde pourrait reconnaître si tu parlerais de ça aujourd'hui. Ben, si je parle ça euh, aux gens, aux gens d'ici, c'est sûr que c est, c est, on, on avait beaucoup de, beaucoup de choses, mais quand, quand mes parents sont, sont décédés, ma mère est à 93 ans. Et ce qu'elle avait, on s'est toutes séparés ça, les, les enfants qui restaient. Elles, sais. Et puis, euh, qu'on nous autres, ce qu'on a eu de, de, de, de réellement, qu'on qu tenait, qu'on a eu, c'est les terrains, hein, la terre complète. C'est là qu'on s'est toutes, on toutes tous, tous, tous mes frères, qui, puis mes, ma soeur était morte avec sa petite maison quand même. Euh, on a tout, tout bâti sur la tête la, la du grand-père qui avait laissé et puis euh, des fois, on, des fois, on, quand j'étais euh, le couple d'années, on fouillait dans, où était la, dans la, la, la vieille maison. On, on trouvait des outils, des, des, vieilles, des vieilles outils qui nous avaient appartenu. Ici si, en bas, là, juste, juste à, sur une grosse pierre, j'ai une scie que mon grand-père avait faite, puis qu'il avait vendue. Cette personne-là, il, il s'en est servi plusieurs années. Après ça, il l'a laissé, laissé comme pourrir dehors. Là, ça n'occupait plus. Moi, j'ai été chercher les ferments qu'il y avait après ça. Je les ai, je les ai gardés. C'était mon grand-père qui avait fait ça. Ouais, comme des souvenirs de famille. C'était le dourage. Le doura en main qui faisait tout le temps. C'est des souvenirs de famille, là. C'est ça. Oui, oui, oui, oui. Oui, chez vous, il euh, y avait des repas, c'était-tu des repas spéciaux à part du lièvre. Il y avait des tourtières il y avait C'était tout fait à la maison? Oui, oui. Oui, bien c'est si, si on prenait des, des perderies. Les perderies, nous autres, on avait une façon, je ne sais pas si tout le monde, tout le monde fait ça, là. nous autres, on ne pleumait pas la, la, la perdrie. On la, on, quand on la tuait, on la, la mettait à terre, on se mettait les, les, les pieds ses les ailes, puis on pognait les pattes, puis on tirait, puis ça fait juste la falle, la falle de le juste ce qu'il y avait de la viande. Le restant, il n'y a rien après ça. Bon, Donc, on laissait ça dans le bois pour les animaux qui, qui mangent ça. Puis les y c'était comme si, si, on, si, on, si on le désipe, là, on, on y enlève la peau. Le, le on ne gardait pas les flancs. Je sais que ma mère enlevait les flancs parce qu'elle disait que ça goûtait le sapin, ça goûtait le, le, le, le cèdre parce que les lièvres, ils mangent des écorces, puis de, ils mangent, de, de, ils mangent de, de, du sapin l'hiver aussi. Puis elle enlevait les, les, les, les flancs. Puis on gardait juste le derrière puis les, les, deux, les deux épaules en avant. Et puis euh, je sais qu'elle faisait cuire ça, faisait ça le, le, le, avec le, le, les patates puis elle faisait une sauce et mettait là dedans puis, euh, c'était bon, mais là, disons que j'en ai mangé pas mal trop. <rire> euh, Est-ce qu'aujourd'hui, chez vous, là, ta femme et toi, vous mangez des, des repas traditionnels? ou euh, Vous faites du canage, ou faites des affaires comme ça, non? Non, ce qu'on faisait, c'était la, la, la, la, la période des, des, des, des fruits, des petits fruits. On faisait la cueillette des fraises, les framboises, les bleuets et les, euh, on ça, non, les, euh, les noisettes. Ouais. Euh, puis à l'automne, c'était des, des, des petites pommettes. Il y avait des pommiers, c'était toutes des petites pommettes. Ma mère faisait la cuire ça tout rond, puis mettait ça dans des gros pots. Puis ça, c'était pour l'hiver. On avait des pots de, de confiture. Puis ça, c'est. On a fait toutes les. On était toute la famille qui allait ramasser ça. Quand on partait, on s'en allait aux fraises, on, on était toute la famille pour ramasser ça. Ma mère, elle faisait, elle faisait cuire ça. et Puis elle faisait des, elle faisait des, des confitures. Puis ça, ça, ça durait tout l'hiver. Et puis, euh, disons qu'ici, il y en avait, il y avait une, une famille Guenette Que les autres faisaient du sirop d'érable. Des, des, des fois, on, avait, on achetait un galon de sirop d'eux autres. qu'on n'était pas équipé pour faire ça, là. Et puis, on, on passait l'hiver. On, pas, on, pas on manquait de beaucoup de choses, mais on manquait pas de manger. Oh. Il, y avait, il y avait toujours quelque chose à la table. Hein? Ah oui, oui, oui. oui. Ah, oui, oui. C'était pas, pas peut-être à prêter là, comme dans, dans les grands hôtels, mais c'était de la nourriture qui, pour manger, qu'on mangeait pour euh, quand même être assez, assez, assez fort pour faire ce qu'on avait de, de besoin de faire. Là. Puis euh, Est-ce qu'il y avait euh, des choses euh, que vous faisiez euh, euh, une fois par an à porte de Noël, est-ce qu'il y avait des choses comme ça que vous alliez euh, euh, visiter du monde ou euh, des cousins regardent ça Bien, en ça, vie Ce qu'on faisait, c'est que premièrement, ce qui était sacré dans le temps c'était la messe de minuit et puis euh, ça arrivait ça, pas tout le temps, ça arrivait qu'on avait de la visite puis mon père rentrait les chevaux, pour montait à, à la messe de minuit avec les chevaux, puis là, les mm. avec les, les grelots après, puis tout, là, on mettait des, fa des, des fanaux à chaque barre pour pas parce qu'on pouvait entre vous de prendre la route principale pour se rendre là. Ce n'était pas une route bien ben passante, mais il passait quand même des, des autos. Et puis euh, ça, ça, ça, ça, ça s'est fait assez souvent. Et puis euh, dans le temps des fêtes, des, des fois, on faisait ça pour faire juste des, des, des tournées dans, avec les chevaux là, dans, avec les s. On mettait du monde là-dedans de la paille, on s'asseoyait là-dessus, puis on, on faisait des, des, des tours avec ça. Et puis euh, les femmes, les autres jouaient ensemble, puis les, les hommes ensemble, puis les enfants, ils se tiraillaient. <rire> <rire> est-ce qu'il y avait euh, chez vous, est-ce qu'il y avait des.. Euh... Euh, comme chez nous, nous autres, à, on allait à la messe de minuit, mais il y avait le réveillon. c'est une grosse affaire, le réveillon? Euh, quand, quand on revenait de la messe de, de minuit, c'était là que ça commençait. Là. Le monde, il le à la maison. Ou nous autres, on allait ailleurs, ça dépend. Des fois, on était, on était invités ailleurs. Et puis, euh, c'est déjà arrivé un, un, un, un jour de l'an qu'on avait été sur des, des voisins qui étaient quand même à une coupe de mille. On y avait été en un snowmobile parce qu'il y avait beaucoup de neige. Puis on, ici, tout le monde avait ça quasiment, des snowmobiles. Les taxis, il y avait ça. Les docteurs avaient ça. Les, les, les, les black and white taxis, il y en avait trois. Que, quasiment tout le monde avait ça. On avait été là. Et puis, euh, c'était euh, à minuit, à minuit et demi. À minuit, minuit, tu mangeais. Puis là, tu, mangeait puis les bonhommes, ils buvaient ils de la boisson. Et puis, euh, mon grand-père, lui, quand le jour de on allait donner la main, là, le jour de la et puis, il faisait ça avec du, comment ça s'appelle ça, du blé. Il faisait ça avec du blé, il faisait bouillir ça, puis il se faisait la, une boisson avec ça. Et nous autres, ça défendu de à ça, là. Et ça là que c'était fort parce qu'à chaque fois qu'il qu prenait une, une, une, un verre, il grimaçait. <rire> il avait donné ça aux poules et à un moment donné, les poules marchaient tout croche. Euh, c'était tout c son son, son, euh, son grain qu'il avait fait euh, bouillir avec... C'était peut-être comme, un, ça comme du, du, du caribou, quelque chose de même que tu faisais. Oui oui, oui, oui, oui. Il y avait... Euh... Euh, est-ce qu'il y avait, toi, tu as travaillé à euh, plusieurs places. Tu as travaillé aussi comme trapeur pour le gouvernement. Vas-tu nous dire ça? Oui, c'était, euh, oui, euh, j'en ai, ai fait euh, pour le, le ministère de, de, de, de la faune pour euh, trapper. Le, quand le coyote a commencé à arriver ici, là, il en avait pas avant, mais il, il est monté, c'est le coyote, puis il est loup. Quand il y avait des ravages de chevreuils, ou ce que c'est, des aires de dispersion, on dire que les chevreuils. Et puis, euh, il y avait des hivers, il y avait bien de la neige, puis les loups et les coyotes, ils il en tuaient bien des chevreuils. Fait que là, il, on faisait… Moi, moi puis, un, je, je travaillais avec un, un, un garde de chasse qui, qui, qui, qui, qui, lui, qui était dans son secteur. Euh, moi, j'étais… Je tendais les pièges avec lui, puis quand, euh, quand on les, les pognait, on, on les abattait. Puis eux autres, ils ramenaient ça euh, aux biologistes, les, les carcasses. Là. Et puis, euh, ça arrivait souvent, plus, plus souvent que ça, c'est qu'il y, y avait des la voirie municipale. Des fois, il y avait des chemins qui étaient inondés complètement. Fait que là, ils nous demandaient d'aller poigner les castors euh, pour un slave tout le temps. Là. Et puis, euh, c'était euh, ça. Il y avait, il y avait des, des beaux arbres dans la peau, puis le castor commençait à gruger après. Il voulait garder les arbres. Fait que, là, on allait, là, on allait capturer le castor. Puis, euh, nous autres, il pas du temps. La, la, la peau était pas bonne parce que c'était l'été qu'on qu on faisait ça. Fait que là, on lui demandait, ben nous autres, on, la peau est pas bonne, mais est, on, on, on lui chargeait à 25 piastres, du castard au concours. Fait que, si, on, on les poignait tout, puis euh, après ça, ben, on pouvait sauver les armes Ouais, ouais. Euh, J'ai euh, été, dans continue, été dans, ouais, dans... continue, continue. Et puis, euh, oui, la rivière Noire, j'avais rencontré un monsieur qui était là. Lui, c'est lui-même qui s'était dit qu'il était métis. Il restait dans un, un, une espèce de, de, de cabane qui s'était faite, c'était grand, en polythène. Puis en dedans de ça, il avait, il avait monté une tente, puis un gros poil. Puis il restait là-dedans la là nuit. Et puis. Euh... Si on continue plus loin, j'avais jasé avec lui pas mal puis il m'avait dit, faut voir un tel en haut. C'est là que j'ai vu les, les, les, très, les meilleurs, d'après moi, c'était les meilleurs trappeurs du, du Québec là, qui étaient là. Les, les Jim Lake en haut, tout ça, les Noires, c'était toutes des, des, des métisses de Fort Coulonge. Et ouais. puis, euh, c'était des bons trappeurs. Ouais. Ça, ça veut dire que dans ta carrière, tu as rencontré beaucoup de gens. Là. Oui, oui, oui. J'en je, ai bien, bien rencontré. J'en connaissais beaucoup. C'était ça, mes frères, comme si, si on regarde mon père, lui, à un moment donné, quand il était plus, plus tard, je revenais plus, euh, il, avait, il avait fait le. le, le, le, le il avait étudié. Bien, étudié il avait travaillé avec un dynamiteur, puis euh, finalement, lui, il avait, il avait eu son permis pour dynamiter. Fait que là, il était dynamiteur. Il faisais des jobs pour les touristes, là, de lui faire sauter des roches, des affaires comme ça. Et puis, mon frère, lui, euh, qui est plus... il y avait trois ans plus vieux que moi, il travaillait avec mon père. Puis, quand mon père est décédé, c'est lui qui a pris la ronde. Lui, il est décédé à 49 ans. Ça fait que ça n'a pas été long. Ouais. Puis, mon autre frère, c'est celui qui reste avec moi. Là, il, il reste ici à côté. C'est le plus jeune. Lui, euh, il, il travaille... Euh, Sorte de job. Il n'a jamais travaillé pour un autre, il a toujours travaillé pour lui-même. Il y avait des machines de vie, des bulldozers, puis ça fait de même. Puis, là, il, fait, il, est, il est gardien pour une grosse maison, une grosse, grosse maison. Il s'occupe de, de, de, de voir est-ce que tout fonctionne, là, pour ne pas qu'il… Euh, si il y a de la neige à couverture l'hiver, il fait rouvrir ça, puis nettoyer l'entrée. Euh, fait que c'est à peu près comme ça. Là. On a juste deux, il reste deux sur les six. Là. Ça fait que là, votre vie, là, depuis que ça a commencé, ta vie depuis que a commencé, c'était une vie qui était pas mal simple, là, tranquille, euh, mais acti active, là, mais pas mal. Oui, euh... oui. Ouais. Ouais. Puis tu as rencontré beaucoup de métiers dans ta région. Oui, mais ben c'est parce que c'est. Euh, dans ce temps-là, le monde, c'est que. Il... Moi, j'ai commencé à à développer le socle plus grand, ça fait peut-être euh, 20 ans, 15 ans. Et là, on a fait, des, des, des, on, on a fait des, des représentations, on a été, on a été aussi euh, par les Mohawks pour aller faire l'entrée avec eux autres, au Batcha. Le Batcha, c'est une un école de réforme pour les jeunes autochtones. Et puis, à, à tous les ans, les, les Mohawks de, de Ganwagé, ils il, il allaient là, puis ils il faisaient le, le, le, les, les, les tentes, puis tout ça. Puis, il y avait des Indiens qui venaient des, des, des Anishinaabés, qui, qui venaient de Val-d'Or, tout ça. Ils faisaient que ils gens qu'ils étaient invités à manger ça. C'était cuit traditionnellement. Avec, on, on avait avec le, le drapeau, le drapeau métisse. On avait beaucoup de, de billes livres qu'on qu avait, qu'on donnait au monde. Puis beaucoup de renseignements, que le monde nous demandait des, c est, c est, qu est ce que c'est que je vous souhaite, qu on, on, euh, on peut-tu savoir si nous autres, on le disait, faites, faites, faites une généalogie, allez voir dans vos familles, allez voir euh, les, les vieux qui restent, euh, genre avec eux autres. Fait Il y en a... Euh, il y en a qui après ça sont revenus. Ça, le, là, je parle de la nation Métiers au Québec. Marie, ouais, on arrive. Moi, je, je on arrive à la fin de l'émission. Oui. Puis, euh, c'est quoi, euh, quoi ton dernier mot pour Les nations Métiers au Québec, c'est quoi ton dernier mot pour les métiers? mais ben là, moi, moi, mon dernier mot, c'est que, que, que, que tout le monde, tout le monde se, se joigne et euh, hâte de, de, de, de, de tenir tête devant, devant les gouvernements. Parce que si on s'en va là, disons, en cuir, il faut être unis. Il faut se ensemble. Il faut être capable de, de rester unis et honnêtes entre nous. Ouais. Jean-Guy, je te remercie beaucoup pour avoir participé à la question métier à CFRH 88.1 et 106.7. Et on se parle bientôt. Merci beaucoup. Là.